Marine Le Pen fait actuellement l'objet de diverses enquêtes sur le financement de ses campagnes et sur son train de vie, comme sur celui de quelques-uns de ses proches collaborateurs et amis. Il est question d'emplois fictifs, mais également d'escroqueries en bande organisée au préjudice de l'État, d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, et notamment de prêts fictifs, de surfacturation, de financement de campagnes électorales par une entreprise et de forts soupçons de fraude fiscale. Les noms de Frédéric Chatillon, Axel Lousteau, Olivier Duguet ou encore Philippe Péninck sont mentionnés, entre autres. Tous quatre sont issus du GUD, un groupuscule violent dont la nature véritable est largement méconnue. Car au-delà des attaques violentes, souvent odieuses, dont ses membres se sont rendus coupables pendant plusieurs décennies, ils jouent un rôle bien plus important et bien plus inavouable encore dans notre pays. Premier volet d'une enquête à charge, contre le GUD. Dans la France, des lendemains de mai 68, l'extrême droite est à terre. 9 millions de travailleurs se sont mis en grève au plus fort du mouvement pour réclamer une société plus juste et une meilleure répartition de la richesse. À l'université, les étudiants sont massivement influencés par les valeurs progressistes du moment, et des centaines d'entre eux ont rejoint les organisations révolutionnaires. À cette époque, il existe un mouvement d'extrême droite qui recrute chez les étudiants et au-delà, Occident. Il s'agit plutôt d'une bande, voire d'une milice, qui tente en vain d'arrêter l'histoire en marche à grands coups d'opérations commando et de barres de fer. Mais l'une des caractéristiques marquantes de ce groupuscule, comme du Gude qui lui succédera après la dissolution d'Occident, c'est la sociologie particulière de ses membres. Occident, comme le Gude recrute dans les beaux quartiers, les grandes familles, la jeunesse dorée du centre de Paris et des grandes capitales régionales. Pas étonnant dès lors qu'on est trouvé à Occident des futures grandes figures de la droite bourgeoise et néanmoins réactionnaires, tels que Alain Madelin, Gérard Longuet, Hervé Novelli ou encore Patrick Devedjian ou le sympathisant du mouvement Claude Goasguen. Les gens d'Occident multiplient les agressions spectaculaires contre les étudiants de gauche, mais également contre des théâtres, des intellectuels, des artistes. Mais leurs violences, longtemps tolérées par les autorités, ont en fait attisé la colère et la solidarité des étudiants envers les groupes révolutionnaires, au point même de favoriser littéralement le déclenchement de la révolte de mai 68, en mai, ce qu'on sait assez peu. Confrontés à l'insurrection étudiante, puis ouvrière, les autorités s'efforcent d'abord d'instrumentaliser les groupes d'extrême droite, qui lui sont utiles pour espionner les groupes gauchistes, pour les harceler également, voire pour servir d'excuse, en cas de bagarre, à l'intervention de la police contre les révolutionnaires. Mais en octobre, Occident est impliqué dans deux attentats à la bombe contre le local parisien d'un journal gauchiste et contre une librairie maoïste. Le pouvoir gaulliste, qui craint que les provocations d'Occident ne fassent revenir la contestation révolutionnaire, décide de dissoudre Occident. En être repli, les militants d'Occident, qui ne sont à Paris plus que quelques dizaines, décident de se regrouper. Ce sera Assas. La faculté de droit de Paris, une université très conservatrice et qui compte des étudiants aux origines sociales les plus favorisées. Le GUD se forme à la rentrée universitaire de 1968. Il se présente officiellement comme un syndicat étudiant, déclaré sous le nom d'Union droit, puis de groupe Union droit, à la faculté de droit de Paris, rue d'Assas. Pas question en effet de tomber sous le coup de la reconstitution de Ligue dissoute. Pour ce faire, le Gude adopte les signes extérieurs d'une telle organisation et se déclare même au départ apolitique. Il organise même un show à l'américaine avec ballons et jolies filles pour séduire les étudiants naïfs. Seulement, sa véritable identité ne tarde pas à être révélée par ses adversaires et il jette finalement le masque en ressortant les manches de pioche. Il se comporte à ce moment comme une bande de jeunes voyous regroupés autour d'un leader un peu plus violent que les autres, Alain Robert qui jouait déjà ce rôle à Occident. Le futur proche conseiller de Charles Pasqua est alors un bagarreur peu intéressé par les grands discours, au contraire de son camarade Gérard Languet, qui contribue à rédiger le manifeste idéologique néofasciste du GUD. Nulle trace en tout cas de la moindre considération pour les intérêts des étudiants. On est loin du syndicalisme étudiant. Aux élections de la faculté, le GUD recueille à la surprise générale 15% des voix. Y a-t-il 15% d'étudiants d'extrême droite à Assas Pas du tout. En fait, le GUD a bénéficié de l'appui à peine discret de l'administration de la faculté, qui a confié au GUDARD le soin de tenir le bureau de vote et de former même la commission électorale. Ce qui leur permet, en retour, de bourrer les urnes de leur aveu même. En fait, le corps professoral d'Assas voit d'un bon œil l'apparition de ce groupuscule extrémiste en son sein. Il compte sur sa pratique de la violence et sa triste réputation pour dissuader les étudiants gauchistes de s'inscrire à Assas. On est alors en pleine recomposition de l'université française, avec la loi Fort, un héritage de mai 68, qui impose la pluridisciplinarité là où dominait la logique des facultés monodisciplinaires. Ce qui fait craindre aux universités conservatrices, celles de droit, de médecine principalement, l'arrivée des étudiants gauchistes, avec celles des disciplines qu'ils affectionnent, les lettres, l'histoire, la sociologie, même l'économie, qui à l'époque est plus marquée à gauche qu'aujourd'hui. Il se produira la même instrumentalisation des groupes d'extrême droite, et du GUD en particulier, à Lyon 2 et Lyon 3, à Lille 3, à Aix-Marseille, etc., Commence ainsi une longue période de complicité entre certaines administrations universitaires et le groupuscule extrémiste qui lui assurera une très grande impunité chaque fois qu'il s'en prendra physiquement à des étudiants de gauche ou d'extrême-gauche. Et dès 69, le GUD accédera aux avantages matériels liés à son bon résultat électoral à Assas. Panneaux de propagande dans le hall, droit de tirage pour imprimer les tracts et locales. Dans les décennies suivantes, la présence du guld dans les universités conservatrices se traduira par de nombreuses exactions, largement couvertes par les directions de celles-ci. Violence contre les militants de gauche, agression raciste ou sexiste contre des étudiantes et des étudiants, contre des étudiants noirs en particulier, arabes ou juifs, perturbations de cours, de profs progressistes, propagande raciste et même négationniste sur ces panneaux universitaires, dans ces revues et dans ces tracts utilisation de ces locaux pour stocker des armes. Ses scores, dans son bastion parisien, comme dans les rares universités où il parviendra à s'implanter, ne dépasseront jamais les 10% et seront en général bien inférieurs. Mais les gudars s'en moquent, ils forment une bande qui a désormais son quartier général à la faculté de droit de Paris, qu'il défend de toute sa violence contre toute évolution perçue comme menaçante. Le reflux progressif du gauchisme va lui permettre bientôt de stabiliser sa situation et de se consacrer à d'autres ambitions, avec le lancement d'un parti néofasciste, ordre nouveau, duquel naîtra le Front National, ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.